C'est perfection imparfaite et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dans ma boîte aux lettres J'ai reçu ce petit colis De chez Primal Lens Cosmetics ah. Qu'est-ce qu'il y a dedans Je vous le demande avec un nom comme ça Nous allons l'ouvrir ensemble avec mon énorme paire de ciseaux Hop Et Sésame, ouvre-toi Et bah ben non <rire> ah, C'est du solide les amis, c'est du solide Comment se planter un couteau dans le doigt Cinéma technique c'est très simple Au moins on peut dire Que c'est très bien scotché C'est indéniable Voilà Évidemment Ah il en reste une, il en reste une Donc dans ce petit paquet nous avons trois lentilles de chez Primal Costume Contact Lens On a les Oh elles sont trop belles On a des lentilles Raptor D'ici Évidemment. des lentilles werewolf, donc pour ceux qui ne sont pas bilingues comme tous les français ce sont des lentilles loup-garou blanches, là elles sont évidemment à l'envahir, qui sont trop trop belles et des lentilles acides, donc ce sont des lentilles qui sont légèrement plus grandes que des lentilles de contact standard les lentilles acides sont des mini scléras de 15,2 mm alors que les lentilles standards font en général 14,5 mm. Donc la marque m'a contacté via Instagram. Si vous voulez me retrouver, c'est sur Perfection Imparfaite et Fixe. Où elle m'a proposé de tester trois de ses lentilles. Donc j'ai choisi euh, celle qui pour moi était un peu euh, des lentilles qu'on voit pas forcément souvent. Évidemment. À part évidemment le Werewolf qui peut servir aussi pour faire des zombies vu que ce sont des lentilles blanches. Et j'ai trouvé magnifique. à noter que ces lentilles Logan. Y'a pas de bouler. <us> oh <médicates> oh. Le gars. Alors il n'a jamais vu le feu, donc je préfère l'enlever avant qu'il se brûle les moustaches. Toujours dérangé lorsqu'on fait des vidéos, c'est incroyable. Je l'ai remarqué qu'après, mais ce chaton de, du genre Cretinus debilus s'est brûlé tous ses sourcils. Le problème, c'est que si je les ouvre maintenant, j'ai trois mois d'utilisation. Donc n'hésitez pas à me donner. Tout plein d'idées make-up à faire avec ces trois lentilles pour vraiment les utiliser jusqu'à la moelle, qu'elles ne soient pas perdues pour rien. On va commencer par lequel. Alors j'aime beaucoup les Raptors, je les trouve super sympa. Je pense qu'on va commencer par elles. Donc voilà comment elles se présentent. Il y a les deux lentilles et la notice d'utilisation. Alors je suppose que la notice est standard. Mais voyons vous Par contre, j'aimerais bien savoir où elles sont créées. En Corée du Sud. Ce n'est pas très euh, commerce local. Alors, mise en place, retraite. Déjà, euh, c'est en français, alors que les dernières... Euh, la dernière entreprise qui m'a contacté pour des lentilles, c'était chinois. Alors c'est celle que je porte d'ailleurs. Euh, la qualité n'est pas là, concrètement. En général, je porte des lentilles de chez L'Opticien, donc elles sont vraiment, je vais pas dire costauds, mais on voit qu'elles qu tiennent la route. Que lorsqu'elles sont à l'envers, ça se voit qu'elles qu ont bien une forme concave ou converse, je ne sais plus, je ne me rappelle plus mes cours de 6 Et celle là je les mets une fois sur deux à l'envers, à chaque fois. Et elles me font un mal de chien, je ne te raconte pas. Je regarde si j'ai pas un peu de rouge sur les dents. Oui, c'est un make-up de milk. Attends, que je regarde exactement. Waouh, Deux commentaires sur Instagram. Oh my god C'est unbelievable Ok, mon chat vient de sauter et de tomber sur ma plante carnivore Logan, tu es un abruti. Si vous voulez voir ma vidéo qui parle de comment mettre des lentilles facilement Je vous le mets dans le petit i Et nous, on va continuer avec ce crash test de ces... Ah, mais je n'arrive plus à parler Et nous, on va continuer avec le primal contact line Comme je vous le dis dans ma vidéo sur comment mettre des lentilles Non, Logan on ne bouffe pas ma plante carnivore! Cette vidéo va vous donner les premiers conseils, comment mettre pour la première fois des lentilles. Et pour certains qui sont un petit peu plus aventureux, un petit peu plus à uh, badass, je vous mets la vidéo qui parle d'escléra. Donc, l'escléra, qu'est-ce que c'est? Petit aparté. Ce sont des lentilles qui sont beaucoup plus grandes que des lentilles normales qui peuvent atteindre les 22 mm. C'est ce que j'ai mis. Et ouais! Des fois c'est la taille. Donc revenons sur nos raptors. Elles sont superbement belles. Je ai nettoyées hors caméra puisque vous avez tout dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit i Et je vais les mettre devant. Bouillard C'est pas les Raptors. Petite faute, c'est les Jurassic 2. Alors faut savoir pour la anecdote, on a galéré à se trouver un rendez-vous parce qu'il y a 6 heures de différence entre le Canada et la France. Du coup ça n'a pas été simple pour se caler un truc. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Eh, eh que dalle mais elles sont trop belles alors on va voir ce que ça donne sur moi avec mon make up un petit peu euh, particulier où bon, j'avais envie de tenter quelque chose qui change un peu je trouve ça sympa les couilles, on les couilles, on les couilles. évidemment c'est le make up que je porte tous les jours pour aller à l'école je pense que c'est très discret très distingué euh, pas trop flashy, pas trop glory glory, j'adore, c'est moi juste parfait allons-y, alors je vais me rapprocher un peu encore une fois, toutes les infos sont dans la vidéo que je vais vous mettre dans le petit i sur comment mettre des lentilles tout simplement. Là on va dire que c'est un petit euh, one man show euh, de dernière minute pour les mettre directement en direct si j'y arrive, sinon je couperai cette partie. Donc, soyons honnêtes. Non, mais fais pas ton focus sur la tête de mort quand même. Faut croire que la tête est plus je dis quoi. Ce que j'avais pas dit dans ma vidéo sur comment mettre des lentilles, c'est qu'il n'y a pas de lentille gauche et lentille droite lorsque tu les sors du paquet, c'est toi qui décides par la suite quelle lentille tu vas mettre dans ton œil droit et quelle lentille tu vas mettre dans ton œil gauche. Mais à la base, elles sont identiques. Donc on va prendre cette magnifique lentille. Comme d'habitude, on va prendre la lentille avec le majeur que l'on va mettre dans la main droite. Hop, avec un sopalin, on va bien essuyer et enlever tous les miasmes potentiels de notre maje... de notre index droit et on va la poser comme ceci ah comme ceci tu vois la forme qu'elle fait là hyper important et là tu risques pas de te tromper de sens vu que l'intérieur est rouge et l'extérieur va être euh, orange, feu genre une tuerie donc qu'est-ce qu'on fait, on va soulever la paupière descendre la paupière et l'introduire Et j'ai raté! <rire> voilà ce que ça donne. Est-ce que je l'ai bien mise? Parce que le but c'est quand même que le trait soit à la verticale. Voilà ce que donne la Raptor. Donc, du coup, l'autre a un hein, petit souci technique, c'est-à-dire qu'elle est déjà déchirée. Donc, quand je l'ai sortie du paquet, j'ai contacté la marque, voir s'ils si m'en fournissent d'autres, ce qui serait sympa. Ce qui est très dommage parce qu'elles sont quand même super belles. Aucun souci, ils me renvoient une même Ça c'est du L'effet est juste dingue. J'adore. Bon, du coup, ça fait un peu bizarre avec un seul oeil euh, qui est une lentille et pas l'autre. Mais bon, ce n'est point grave. Niveau confortabilité de la lentille, franchement, on sent que c'est de la qualité. Autant celle que je j'avais juste avant rouge. Elles étaient vraiment très très très fines. Dans le sens où euh, elles se retournaient elles-mêmes dans tous les sens. C'était hyper chiant. Je vous déconseille cette marque. Surtout que quand tu reçois le paquet, c'est entièrement chinois donc bon ils ont quand même des normes un peu plus laxistes que les nôtres quoique celles sont coréennes donc bon après je trouve que la lentille est de bonne facture euh, elles sont solides, même si l'une s'est cassée. Je pense que c'est un défaut de la lentille plutôt qu'un problème de, de souplesse et de dureté de la lentille. Et elles font quand même un effet de fou, j'adore. Elles sont agréables à porter, on ne sent pas grand-chose. A noter que celles-ci, elles sont trouées en fait pour qu'on puisse voir. Donc lorsque je fais un oeil, je vois un léger flou rouge. Je vois quand même, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que c'est plus flou puisque il euh, n'y a que quelques trous. Ma pupille n'est pas directement libre. D'où la, la forme de fence que l'on voit et qui est super sympa. Je vais la comme ça. Est-ce qu'on entend une autre Ouais, laquelle Moi, je testerai bien... Je têterai bien... Moi, je testerai bien la lentille acide qui est légèrement plus grande que euh, une lentille standard. Puisque Werewolf, ce sera la même que celle-là en blanc. Donc, tentons celle-là. Déjà, pour l'extraction. Pour l'extraction, on va faire le processus inverse, c'est-à-dire qu'on va... Ouvrir l'œil, faire glisser la lentille sur le côté. Et évidemment sans miroir ce n'est point facile. Je vais ouvrir l'œil, la tourner sur le côté et l'attraper sans pour autant mettre euh, les ongles puisqu'on ne veut pas la casser. Hop, je la remets bien droit. Et je vais la mettre dans un contenant prévu à cet effet. Avec du liquide pour lentilles. Passons au acide numéro 3. Acide 3. On va bien les nettoyer et je reviens. Oh, disparition. A few moments later. Voilà, le résultat pour la lentille. Donc comme on voit, elle est légèrement plus grande que la taille de ma pupille et de mon iris. Petit rappel, pupille, iris. Comme ça, on est sûr. Et ça me fait plus penser à un personnage de manga avec des grands yeux expressifs que l'acide. J'ai vu sur le site, on avait aussi des blanches, des roses. Peut-être qu'avec ces couleurs-là, ça fait une autre, euh, un autre style. Mais là, c'est vrai que ça fait, je trouve que ça fait mignon plus que terrifiant. Bon, mon mec, je vais l'expliquer ce que c'était être sous acide. Il faut croire que des fois, je suis pas très cutuée. En tout cas, je trouve très jolie Et donc, si vous avez des idées de make-up avec ces lentilles, n'hésitez pas à me le dire que je puisse les utiliser à fond. Contrairement à Jurassic, elle est légèrement plus fine. Mais du coup, elle s'adapte mieux à mon oeil. J'ai réussi à la mettre hyper facilement. Je réussirai à l'enlever plus facilement que le Jurassic. Avec l'hiver qui arrive, je suis malade, complètement malade. En conclusion, je trouve que les lentilles primates sont de bonne qualité, donc rapport qualité-prix plutôt pas mal, surtout qu'elles durent 3 mois. Je sais qu'Halloween arrive, donc ça peut être une bonne idée d'investir, étant donné qu'un make-up avec des lentilles, c'est toujours plus sympa, ça fait un effet de fou n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions je sais que vous en avez beaucoup sur les lentilles c'est un sujet qui revient assez souvent et n'hésitez pas non plus à m'envoyer tous tes make-up sur Instagram ou sur Facebook j'adore voir vos créations on se voit demain et en attendant prenez soin de vous, bye